Nous sommes à Versailles en l'an 1682. La cour s'est installée ici depuis peu. Une partie du château est encore en travaux. L'un des proches conseillers du roi Nostridimus est de retour de l'un de ses voyages qu'il appelle le voyage temporel. Toute la cour est réunie et attend son arrivée. Je me demande bien a bien pu nous ramener cette fois-ci. Moi aussi, regarde la drôle de chose qui m'a ramenée la dernière fois. Il a personne en CD. Des... Ma nouvelle coiffe a eu un succès faux Moi je peux récupérer, euh, comment appelle-t-il cela déjà Quand je paye de bits, comment appelle-t-il mes choses déjà Des baskets mon ami, des baskets ils sont incroyables, j'y suis fort à mon aise. Tu la l'accourons maintenant. Le roi Mon je suis heureux de vous retrouver en aussi bonne forme. Vous voilà radieux, tel le soleil. Nostridimus, venez-en en fait. Que me ramenez-vous Je reviens de l'an 2015. Des choses terribles se sont passées à Paris. Versailles, votre nouvelle demeure, est au cœur de ce que j'ai découvert. Une. Une histoire extraordinaire. Vous avez des informations sur mon Versailles dans plus de 300 ans Intéressant. Hein. J'ai ramené un manuscrit qui devrait vous intéresser, mon roi. Ah, et comment appelez-vous déjà cette bourse Un sac à dos, mon roi. Ah, il faut absolument que mon couturier mon cousin. Ah, ça y est, je l'ai. Tenez, mon roi. Violette et Régis. Régis, ça veut dire roi. Donc, ce manuscrit ne peut être que fantastique. Vous vouliez me voir, Majesté Oui, Monsieur le Nôtre. Nous devons discuter des aménagements du Versailles. Que se passe-t-il, Majesté J'aimerais que vous fassiez un effort sur les, sur les dépendances du château. Les dépendances Oui, croyez-moi, tout ça ne va pas bien vieillir. La petite Violette ne peut pas vivre dans un endroit aussi délabré. Il faut réagir, mon ami. Violette Mais qui est cette Violette oh, Le roi Mesdames, bonjour. Je viens pour une affaire de toute urgence. Nous vous à votre service, votre majesté. Pour le repas de ce soir, j'aimerais des spaghettis bolognaises. Des quoi Des spaghettis bolognaises, voyons Bien sûr, majesté, comme vous voudrez. Bien, je m'en vais. Des staggétaux, c'est ça qu'il a dit. Je n'ai rien compris. Jamais entendu parler de ça. Il, on dit qu'il déraille en ce moment. Il parle sans cesse de choses bizarres. Je suis là, mon roi, je suis là. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Mais avec toutes les transformations que vous m'avez demandées, il suffit. Qu'en est-il de l'araignée Nous sommes en train d'installer des panneaux indiquant la sortie et des torches pour éclairer tous les souterrains, tes mains. mais il va falloir sans cesse les rallumer. Peu importe, on ne peut pas laisser si une petite fille se perdre ici. Mais pour les souris, nous sommes envahis. J'ai peut-être une idée. Ah non, pas touche aux souris Ma petite basse tu prendras bien soin de Violette. Maintenant, il parle aux souris. Il est vraiment devenu fou. Le roi n'était pas fou. Il allait bien se passer une histoire... Extraordinaire en ces lieux trois cents ans plus tard, mais on n'entendit plus jamais parler de Nostradamus. Il disparut lors de l'un de ses fameux voyages temporels. Aucun livre d'histoire n'en fait état. La mode des baskets s'arrêta rapidement et la vie reprit son cours à Versailles. Mais l'histoire de Régis et Violette eut bien lieu.